Vous les faites combien les livres En euros bah, Je sais pas si. Je si oui, reste. Il n'y a rien d'occupé au livre On va faire un s'il y en a plusieurs qui vous plaisent. C'est lui qui me remplace. C'est lui sur... Oui, <rire> Je cherchais juste le même D'accord <rire> <de la> <rire> Allez, il vous reste toujours Tout, <rire> <rire> Ah, ouais, d'accord, Elle est en de le dire. arrêtez moins cher. Elle l'a vendu 10 euros, vous faites du nafé. Ah, mais ah, ça fait genre leur passer. C'est quoi ces pièces Ah, bah, bottine. Ils sont bons, hein. Ça fait euh, pas, pas couleur franche. C'est mini qui a amené ça. ça. ça. Ouais, non, ah, on Oh, pardon, excusez-moi, je suis en train de. Allez, c'est C'est bon, on part. Hey tout le monde, bienvenue sur mon premier vide-grenier live. Je vais vous présenter tous mes achats. C'est parti, mon alors, je vais commencer par quoi Par ça, j'ai eu une petite sacoche pour 1€ Donc pour ranger la DS, tout ça euh, Donc moi j'avais que des pochettes de pokémon Donc là ça me change, j'ai craqué dessus, j'ai la trouvé belle C'est ma croix préférée, bleu en plus Voilà, petit mec trop chouette, c'est écrit Et là derrière, Game Over Je sais pas si on va voir, c'est écrit en petit, là et j'ai même une, une petite surprise dedans, je pense que la vendeuse ne s'en était pas rendu compte, mais dedans, il y avait quelques cartes Pokémon. <rire> du coup, bah, c'est cool. Il y, écrit, il y avait écrit quoi là euros. Ah, elle a pas dû voir qu'il y avait... Euh... Ah, on va voir c'est quoi comme carte. On va des cartes comme ça, ok. Ah bah c'est cool ah bah tout ça pour un euro, c'est cool hein <rire> Bonne affaire A vrai dire, j'avais même pas regardé euh, à l'intérieur de la pochette avant de la prendre. J'avais pris euh, juste comme ça parce que j'aimais le design. Mais j'ai pas regardé dedans. Et puis bah, là, bah du coup, en faisant la vidéo pour Youtube, bah, je viens de m'en apercevoir. <rire> bon bah je suis content. Alors, ensuite... Je vais prendre au hasard. Hein, ou pif. Alors, j'ai un jeu DS qui me vient à la main. 2 euros le ADI Mathématiques Français. Hop, 2 euros et il est complet sauf que sauf que la cartouche elle se balade dedans parce qu'en fait il y a un petit plastique qui est pété. Donc, bah si je la retrouve en meilleur état, bon bah voilà. Hein, mais pour l'instant, je vais me contenter de ça pour 2 euros. Ça va. Et ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai touché pour 10 euros J'ai eu ce jeu Digimon sur PS1. Alors 10, 10 euros parce que c'est un jeu quand même qui est assez coté, quand même, qui est recherché. Il est complet. Et le boîtier est à peu près bon. bon. Et le CD, lui est en très bon état, j'allais regarder. Bon, euh, par contre, c'est juste les petits étiquettes comme ça. C'est un peu casse pied. Il faudrait, il faudrait que j'ai un produit exprès pour enlever ça. Alors, ensuite. Un autre jeu PS, PS1 qui veut gagner des millions. Voilà, avec Jean-Pierre Foucault. Alors c'est qui veut gagner des millions junior, donc ça devrait pas être trop dur pour moi. Et il est complet. Ah oui voilà, c'est lui qui avait le boîtier un peu pété là. C'est juste le boîtier qui a morflé un petit peu. Alors, ah, ensuite, est-ce que j'ai encore des jeux là Oui, des jeux j'ai aussi des goodies en fait alors qu'est ce qui me vient pour 5 euros allé et la chocolaterie sur PS2 j'ai adoré le film alors le jeu je pense que voilà quoi ça doit être top il ah, y a le prix qui s'envolait on s'en fout de toute façon que je les mettais à la poubelle donc voilà c'était 5 euros le jeu ensuite Un jeu GameCube pour 5 euros. C'est un jeu de guerre du coup. Ça c'est pas, pas forcément ce que je préfère, mais pourquoi pas. Et il est complet. En fait moi j'aime bien le jeu de guerre, c'est pas le problème, mais c'est juste que je bloque très facilement. C'est ça le truc. Faut que tu m'y fasses. Hein. Allez, au suivant. Un autre jeu ps5, euh, PS5 n'importe quoi ps2 <rire> pardon pour 5 euros j'ai confondu le 5 euros avec euh, voilà c'est pour ça que j'ai dit ps5 voilà donc c'est un jack x donc, je connais pas cette licence là à tester m'a l'air intéressant en tout cas et il est complet ensuite Un jeu PS4 Call of Duty Infinity Warfare Donc c'est un jeu assez connu Donc à tester parce que moi Je n'y ai jamais joué Donc ça aussi c'est un jeu de guerre Un peu plus violent que l'autre apparemment Voilà, hop, à tester Est-ce qu'il me reste des jeux Non, c'est que des goodies maintenant Alors voyons voir J'ai une belle boîte Pokémon pour ranger les cartes Très belle, j'adore Et en très bon état Voilà Bon par contre il n'y a pas de carte dedans Par contre j'en ai une deuxième Et là il y a des cartes dedans Hop Donc, Je vais vous faire voir comment est la boîte déjà Voilà avec Kyogre Pokémon légendaire Groudon et donc du coup c'était 10 centimes la carte Mais moi j'ai eu euh, le tout pour 5 euros Avec la boîte tout ça Alors, Après c'est pas des trucs de ouf en cartes En fait j'ai que des dresseurs Et des énergies Donc euh, rien de... voilà. J'ai tout ça comme euh, voilà. un bon paquet de cartes Donc pour 5 euros Je pense que ça vaut le coup Sur les cas Pokémon n'empêche Ça coûte cher Ensuite, j'ai une figurine Pokémon. Je l'ai eu pour 1,50€ au lieu de 2€. J'ai négocié. Ensuite, j'ai ouais, un bout de sac qui va avec. Une bolle puzzle Pokémon. Voilà, elle est très belle. Je vais vous faire voir ça de plus près. Sacha et ses amis. Et donc là, j'ai le sucre. Donc en fait, c'est juste pour décorer. On met, on met sur une table ou une étagère. Et hop, on met ça comme ça. Voilà. Et donc, il était à 4 euros. Sauf que moi, je l'ai eu à 5 euros avec celui-ci. Qui était normalement à 2 euros il y en avait d'autres bien sûr mais j'ai pas tout pris parce que bon j'avais pas assez de sous <rire> voilà et j'ai eu le petit sac avec Tic. bon après j'aurais tout pris ça m'aurait fait euh, je sais plus combien de petites balles il y avait ça aurait fait je pense une petite vingtaine d'euros quand même alors il me reste un dernier article cette fois ci c'est pas du gaming par contre, ni du Pokémon. C'est du cinéma. Voilà, j'ai craqué dessus pour un euro. Hop Je l'ai pris. Bon bah je pense que je vais mettre une photo de moi dedans. Hein. Euh, voilà, ça ira sur mon setup musique. Musique cinéma. Voilà. Un setup gaming musique cinéma. Il est triplé mon setup, triplé. Bon après, il euh, faudrait que un jour je vous fasse une vidéo. Room tour, mais là vu que je viens d'emménager, et eh ben c'est un petit peu trop tôt encore pour pour le faire. Comme vous voyez, c'est le bazar et puis hors champ c'est encore pire. Donc euh, voilà, ça va attendre encore un peu. Donc voilà, j'ai plus rien à vous présenter. Ça qui est vide. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de mon premier vide grenier live et euh, je compte en faire d'autres prochainement. Allez, salut les gars.